Dans un monde post-apocalyptique, 29 joueurs se réunissent pour pouvoir jouer une partie de loup-garou Parmi eux, des traîtres et des villageois. Une poignée de gens à qui on peut faire confiance, ou pas. Et parmi eux, le meilleur rôle tout confondu, l'Assassin. Seul contre tous, un seul homme va devoir tous les vaincre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Assassin, le Glandeur. Bonsoir ou plutôt bonjour Mesdames et messieurs, bienvenue pour ça à LGUHCX City World Mais ça, vous l'aurez vu dans l'intro. Et vous trouvez pas que j'ai une voix hyper grave aujourd'hui, là Je sais pas, y a un truc à changer dans mon micro, je sais pas quoi, mais bon, bref... Et je récupère tout de suite le nécessaire Cannes, cuir, et d'autres outils nécessaires à la fabrication d'items Mais pas que Dans un City World, on a la possibilité de récupérer des tables d'enchante et des livres au 0-0 Ça peut nous permettre d'économiser beaucoup de temps Non mais je vous jure, y'a un truc qui va pas dans ma voix, les gars Bon, je décide tout de même de farmer quelques pommes. Après, je décide de m'enterrer. Et là, c'est le drame. Je rebouche avec un bloc de briques. Quelle erreur Et c'est déjà l'heure de l'annonce des rôles. Genre un voleur, genre. Oh ouais, d'ouf, genre. Attention. Ouais maman Ouais maman maman je suis assassin en loup-garou Maman je suis assassin en loup-garou, maman c'est génial J'ai pas été assassin en loup-garou depuis. Ouais maman, maman, je vais pleurer, maman je vais pleurer, la vie de ma mère, je vais pleurer, maman. Je me sens pas bien, maman, je me sens pas bien Je suis assassin, maman, je suis assassin Maman, je délive, j'ai des livres, maman J'ai assassin des 30 dans la game, maman Non maman j'ai des donc c'est aujourd'hui C'est aujourd'hui C'était de toutes les games Non mais attendez de toutes les games possibles et inimaginables, ça devait tomber sur celle-là. Et c'est l'histoire d'un homme. <rire> non, J'arrête. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. Pff. Sinon, euh, en termes d'acting, euh, vous notez combien mon, mon jeu de comédie. Non, en vrai, en vrai, je suis désolé. C'est la pire game. C'est la pire game pour être assassin. C'est la pire de tous. Vraiment. En effet, parce que outre le fait qu'on soit un city world. On est 30 joueurs dans la game Elle va te ne fait pas chier Coucou Bichard, quel est ton rôle Alors je t'invite à... Oh, oh, j'ai envie de le clier sur tous les toits De la ville, du coup parce qu'on est en City World Venez je vais sur un toit Et genre je crie Mon rôle, mon rôle, mon rôle Comme ça on pourra pas dire que j'ai clié mon rôle sur tous les toits Le karma Ouais non ça va pas, il y a un truc qui va pas Il y a un truc qui va pas, ça sent. fout Vous sentez cette odeur là Ça pue L'odeur, euh, un mélange de pieds, fromage fondu... Si vous plaît, diamant. Il faut que je vous trouve les viewers parce que vous êtes des petits diamants qu'on doit polir. Sachez que de base vous êtes beaux et vous valez cher, mais que si on vous polisse... Poli Poli Vous êtes encore plus beaux. Ouais, j'aurais pu essayer d'avoir tendre sur le plastron. Bien vu. Et après avoir miné quelques gappels et mettre enchanté 2-3 pièces, je décide de remonter. Hello Oh Enfin Bonsoir Comment ça va Attends, il y a deux loups là qui viennent d'agresser les attendez, attendez. Ah, qui Nems. Ah ouais, je... ouais, ouais, ouais. Du coup, je me suis barré. Bah, même, sûr, en fait, Nems et Nimbus, sûr. je suis sûr à 1 milliard de pourcents. Ok, vraiment, euh, je suis sûr ouais. à 1 milliard de pourcents. Nems et Nimbus, ouais. et le reste c'est peut-être. Et euh, Nanox, Bombi, euh, Saufin, je suis moins sûr. Mais euh, bon. ils étaient avec eux quand je me suis fait roule, sauter. Et j'arrive déjà au 0-0 avec quelques informations. Nems, Nimbus, 100% loup. Mais quelle est ma tâche Sauter d'abord les loups ou les villageois Déjà Mais oui Mais du coup, ça marche dans quel sens ça oh. On pour les le Enfin, ouais, quand on le tue On vote okay, NEMS bah. pas sûr qu'il fallait le tuer en fait. Est-ce que t'es pas du même point que nous Parce qu'il a survécu euh. Bah, Les gars, nous c'est euh... pas compris. Attendez, euh... attendez, arrêtez-vous, arrêtez-vous pour voter NEMS. Arrêtez-vous pour voter est NEMS. Est-ce que t'as est vu un, un truc dans le chat Non, t'as rien vu dans non, le merde, chat. Non, merde, c'est Slash Legibot. Mais Bassette, pourquoi tu veux ah. sauter Pourquoi tu veux sauter Je comprends pas. Parce que, en gros... Et je vous explique, euh, avec la prêtresse, il euh, n'y a que les gentils pour l'instant qui voient euh, les qui morts Qui voient les rôles des morts, morts ouais, oui, ouais. Des Et oui. donc, ta et est illue, on pourrait dire qu'ils sont safe parce qu'ils ont dit Ah, Banano mort tu vois, et ça normalement on ne doit plus le dire parce que sinon bah Non mais si, euh, si, mais si, tu vois, non, non, tu vois en fait, qu'il est, qu est, qu est mort, tu vois qu'il est mort mais tu vois ouais. pas le rôle voilà. Ah, tout le monde sait qu'il ben, ah, okay. qu est mort. Tout, tout le monde sait qu'il est mort. Tout, rien, tout le monde sait qu'il est mort. Mais es tout pas, pas tout, tout, tout le tout monde a le rôle. rôle. Okay, okay, okay. Ils sont ils derrière. Sont ils, sont ils sont là. Ils sont ouais, là. Ils sont là. Ils sont là. Bombi, Nems, Titi. Ok, go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go voilà Nels. Ah mais non t'es voilà. pas avec moi toi ah ouais, non. Voilà <rire> voilà ça c'est parce que tu fais le malin hein. voilà Oh là 45 Allez, minutes hein. Bon les gars j'ai besoin de y par contre parce que vrai, veux je un J'en ai plus besoin de deux, j'ai mis Oh les gars oh, oh, oh, Je les ai pas vus Oh je veux bien les gapels s'il vous plaît. Euh, euh, moi j'ai tué les pas pas Oui non non non, Julien il est safe normalement. Et moi j'ai passé. Moi j'ai passé j'ai passé 7 d'or à Nambozo. Dis wallah je suis. Nagato. J'aime bien quand tu parles. Par contre même s'il a lâché un A t'es pas avec moi toi euh. euh... euh... <rire> <rire> non, voilà voilà. Non, tu sais que pour le coup... Ouais, un je un sais pas, plus non plus ouais. non, en vrai fait pour, pour, pour, pour le coup pour le coup je pense Non, franchement pas. pour le coup, je pense qu'ils s'attendaient vraiment que ce soit un mec parce qu'ils étaient à la base 4 ou 5 hein. Ouais, Donc vrai, euh, moi je pense que Je pense, a bambi, a pense, pense a vraiment que moi je me dis moi je me dis me faut moi je me moi. Donc si Bambi, Kenfave et Est-ce que est y en a pas mal J'ai des flèches. Ah, le chien j'en ai Ah Qui l'a défendu qui l'a défendu Qui l'a défendu Qui l'a défendu Oui mais attends gros on est pas censé parler de son rôle je crois C'est pour ça qu'il ah, dit... Oh, le... <rire> <rire> qu dit Oh le chien C'est pour ça qu'il dit Oh le chien Et après j'ai arrêté de parler Bonbi, bonbi Et il va Et Mais putain gros Carval, carval Tu viens d'arriver non Yann, il reste un alors, alors, Salut les gars, on a beaucoup de Non il m'a pas dit ça. Vous roulez sur la magasins Mais normalement les doux garous ils ont complètement ins Bah... Pfff vous voyez quand même. What Oh je What Les deux sœurs étaient en couple Ouais vous avez. Attends je viens bien chercher ah le. le ouais. okay. Mais par contre les gars arrêtez tirer ah. les boules Vous comprenez la Putain c'est vrai <rire> <rire> J'ai oublié <rire> Ah quoi c'est chaud hein Parce que en gros la maîtresse euh. C'est tout le temps les eaux. Wouah wow wouah wow, wow, wow, Mais je euh, Bande genre pas là, comme ça devant il moi gros Je sais pas si Dadou il est gentil ou pas. Normalement, Narco. Il nous a balancé tous les loups quasiment, ouais. donc il y a moyen. Ouais, hein. mais c'est parce qu'il avait vu avec nous. Je rappelle a tous vu la même ça. chose et en et fait. On a vu en même temps. C'est oh. Moi, Dadou, ouais. moi je suis pas sûr parce que ce que t'as bon bon dit tout à l'heure c'était insane. C'est insane en vrai ce que t'as dit. Il a dit quoi je pense qu'il a une strat en fait. Et en fait, c'était vraiment euh, bien jeune. En fait j'ai dit en mode vu qu'il y avait Dadou et Fatou à, à côté, j'ai dit imaginez on est tous les trois les rôles solo et Dadou il a fait Ah peut-être peut-être a... Ah mais il se solo il est solo il est solo Tu backs aussi Mais qu'est-ce qu'il se passe T'es sûr je veux back parce qu qu'il était avec Night Luxe il les défendait Ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas, pas, pas aidé Titi titi les gars, titi titi Il est sont lourd Il est sont tous lourd Mais what the fuck frère Non non reculez reculez en fight en fight en fait. Mais gros je me suis fait détruire genre On en parle ou quoi J'ai besoin de gap aussi hein Vas-y les gars Ah les gars J'ai besoin de gap aussi Il faut qu'on se casse on est trop là Il faut les fight, il faut les fight, il faut les fight Mais par contre que 5, que 5, que 5, que 5, que 5 On est pas 7 donc vas-y venez on cule un peu Vas-y vas-y Vas-y, vas-y, go. Ilu Ah, ouais, vraiment, ouais. ilu, c'est un chien. Oh Qu'est-ce qu qu T'es qu méchant J'ai rien fait, j'ai rien fait. Rien fait. Ouais. Eh, La euh... rumeur était donc vraie. Tu pas es choisi, pas, de pas de mi. <rire> c'est <rire> pas <rire> ma faute. On m'attribue ce rôle de méchant. Ouais, bichard, bichard, bichard. Bichard. Un peu spécial. Les gars, j'ai abandonné abandonner Byslide. Bonne idée. Il se faisait courser par Huit loups, je me suis perdu. Et il est parti où, Guil qu <rire> C'est qui, les Huit loups, c'est bon euh... je sais pas, il y avait euh, Bombi, il y avait tout, tout le groupe là quoi. Parce que autant, si ouais, fais pas confiance, hein. autant. Non, mais autant, non, mais euh, il, tout, qui il est était tout sous courant pas ouais. euh, moi Alors Non, moi j'ai confiance en Julien, du coup je vais bien. Non, j'en sais rien, s'il te plaît. Oh, Vini Fais pas de KB2 Ah, je te retrouve J'ai abandonné Byside, il se fait courser Ah merde, ça marche pas. Oh salut Slide. Ok go go go go go go Mais je sais pas si on aura le temps Je qu'il y a la nuit les gars. Ils dans le bâtiment. Une minute Les méchants ils sont en haut. Ils sont en avant. Ta merde. Il y a il y a Moi je veux y aller moi. Moi je aussi mais faut pas qu'on se trouve. Ou alors je fight On est Je vais pas fight étalage. Je suis de bah, si vous avez des flèches, faut que je De toute façon, les, pas les pas gars, pas les pas gars, les gars, pas il reste 1 minute 40. Il reste 1 minute 40. Oh, attends, on, trop, on est beaucoup trop, on est beaucoup trop. Bah, <rire> qui ah oui, il qu On est à combien Faut qu'on soit combien bah, après, après, ils sont 5 On a toujours été 4. Moi c'est bon. Là, elle est tout droit, elle est tout droit, elle est tout droit. Si il on le suit. Elle est tout droit, elle est tout droit. Si il on le suit. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, faut qu'on reste grouper, du coup, je donne les infos à l'arrière. Ouais, Bombi, il court. Ouais, il avait pelle, il avait pelle. Tranquille, tranquille, tranquille, ça va faire. Mettez un coup de KB si jamais il. vous Poussez, poussez. Ok, attends, bon je vais mettre quelques feils si je peux. Oh merde, vas-y, vas-y. C'est moi, j'ai mis une flèche Vas-y, revenez, revenez, revenez. J'ai mis une flèche. Allez, groupez, groupez. Continue coupé, à couper. Cours frère, cours À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Vas-y, vas-y. Il y a une clèche, chers allous. mais je t'ai rien mis, gros. Attends, je suis là, je suis devant Ça, toi. Frère, je mais je suis devant là. toi Mais je suis ouais, devant toi, toi mais t'es un malade, gros Ouais, ouais, On peut. Ils ont bientôt pu. Gars, je suis devant toi là. C'est bon je sais pas en vrai, c'est Là, un de, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, maintenant, retournez-vous Ils ont le jour là, maintenant Ouais, maintenant, c'est le jou jour maintenant, c'est jou jou Non, mais excuse, biche, je passe dedans, c'est l'offre Maintenant, fightez, fight, fightez, avancez, avancez, avancez Faut avancer, faut avancer, allez, l'épée, allez, l'épée Oh là là, allez T'as il est t'as Oh putain Ah, j'ai pas de casse j'ai pas de casse Quelqu'un, un casse s'il vous plaît Je non bah, bah, bah, bah, bah Go sur lui, il a, plus de... il a plus de vie Go go go go, go J'ai plus rien Ouais j'ai me plus rien Non mais j'ai vraiment plus rien gros Oh Nabus je les shot combien de fois gros Il lui, va mourir hein Nabus j'ai mis cher Mais go sur ma bus, go sur Nabus les gars go sur Nabus hein Oh jure Oh t'es là mais gros, je t'ai pas tapé, j'étais devant toi! moi, en fait, si t'as des gaffes, je veux bien parce que j'ai vraiment le chill. Là, il y a du stuff là, si vous voulez. Faut oh, leur tanker pour les gaffes, les gars. Ouais, moi j'en C'est bon. Ça, ça, j'avais un demi Elle avait un demi elle avait un demi Ah, ok, elle a pas de gap. Y'a pas de gap, allez hop! Ouais, ouais, Et bien ça, elle périra, fait elle est contente, hein! <rire> ah, ouais, y'a la bordure. Vas-y, bah, t'en as au moins une, c'est ça? Bah, c'est toi qui l'as eu, hein? Euh, ouais, c'est moi. Bah de la fatou. Ouais, je... Bah en fait, ils ont broc, ils ont broc, ils ont broc. Ils ouais, ont ouais, ils ont broc, ouais, broc ils ont broc, en fait, broc. j'ai plus juste qu'à marre. Il lume moi. Vu qu'il a la broc, j'ai foncé dans le on tas. On a et... on a quatre gappel les gars, enfin moi perso j'ai quatre gappel, faudra foncer dans le tas, hein. faudra pas jouer à la. Moi j'ai deux hein. coeurs deux ouais, cœurs avec ouais, une gappel Ouais, je ouais. vais pas l'air comme avant. Et là, j'hésite à attaquer. Fatou avec deux coeurs et deux gappel. Un kill plutôt rentable, un seul coup, et c'est fini. Il me resterait Vini et Byslide, qui n'ont tous les deux plus de vie. Mais je ne m'estime pas assez bon pour tenter ce 2v1. Veux... En fait, je la peux la pas attaquer là maintenant, parce que en déjà, c'est la ça, fin la de la nuit, c'est la fin du, du tout, jour. Et en plus, ça aurait été le début, yes. Mais j'aurais pu les tuer. J'aurais pu les tuer. Et Byslide, je l'enlevais un pas. Je comprends toujours pas un passage de ma vie, là. Vraiment, genre, un passage de ma game, je ne comprends pas. C'est un blanc dans mon cerveau. Je les, mets une dans les gars les gars vous avez, si, vous avez, si vous avez des gapels, il faut nous en passer hein Ouais, ouais parce que, on en a vraiment beaucoup les en fait on, fait on, fait on a fait un gros fight les gars Les gars les gars, les gars Dado t'as beaucoup de gapels, s'il te plaît. On a fait un gros fight. Mais oui je comprends pas je comprends non, non, pas c est c est c est que Je me fais taper je me fais taper C'est moi une Il a claqué une splash. En vrai t'as grave raison il y a grave non mais en quoi, gros, vous explique, on kiffe. était ici, bon on était deux. Il y a les loups qui sont arrivés. Ils ont dit, ils ont tué Gilly, Ils ont fait, on fait ce qu'on a dit. Ah bah oui, Donc mais je ils, pense ils le sont pour il est 100% infecté, Ils est 100% il infecté. Mais comment Naxor a respawn alors Toi qui frère Bichard, Fatou. Je pense qu'il enroule solo. Mais non, mais vraiment pas en plus. Gros, tu sais que dans ta tête, tu te dis ouais, il m'a tapé, il m'a tapé. À aucun moment je t'ai tapé, gros. Mais mec, je m'en Mais j'étais, j'étais deux. En fait, en fait, c'était, le, c'était le moment où tu crois que je suis devant toi et moi, je crois que tu es devant moi. Genre, enfin, l'inverse. Genre, genre je suis devant et moi je me vois devant et toi tu te vois devant Alors que non j'étais devant, moi je me voyais devant tu Regarderas, tu regarderas sur la rediff Faut voter qui Faut voter qui euh... Mais gros, gros je t'ai rien mis, dealer, hein, vraiment Parce qu'ils vont commencer à croire que je suis solo hein. bah, mais, mais vraiment. Mais j'étais devant, devant toi la vie de la mer sur ma POV. Je Mais j'étais devant jouer, jouer, toi ça, Ok mais c est c est non mais toi va regarder J'étais devant toi Et là je commence à stresser Je me rends compte que je suis sur le point de me faire accuser pour quelque chose que je n'ai pas fait Et donc paraître suspect par contre, je suis seul avec Vini et Fatou. C'est le moment pour moi de rentrer en scène. Et gars, qu'est-ce qu'on va faire qu qu Vini, Vini, je jure, t'es pas la salope. Je suis pas une salope, je te promets. Je okay. à droite. Ok, ok. Ok, bah si tu l'ai à droite, c'est bon. J'ai envie d'aller pisser. Mais genre, pourquoi tu me poses pas la question tout ça Parce que j'ai deux cœurs Ouais, c'est exactement ça. Bah non, mais c'est okay. lui qui est suspect. Il me reste 1 minute trente de force. Et Vini, il est parti faire pipi, tranquille. Et je fais comment On pourra agir de nuit il casse les couilles, il casse les couilles Vinny, je peux pas attaquer, t'es allé pisser mon pote, vas-y là Dépêche T'as 30 secondes Heureux, il a pas eu de bémol, j'espère, pendant... Non, non, non, il Non, parce que j'ai la fâcheuse tendance à mettre KO au pire, moment. Franchement, de ouf oh, Arrête T'as le bâtard t'en te rappelles le temps te rappelles temps. Bon, pareil C'est cool là que tu me mets frère. Oh T'es mort oh Voilà ok adieu. Nous manque Richard. Et d'où le titre de la game Une fois assassin que des erreurs. Je n'ai pas été bon, je n'ai pas attaqué au bon moment, je n'ai pas tué les bonnes personnes. Je n'avais aucune info sur la game et vous l'avez très bien vu sur la vidéo. Aucune info, je ne savais pas qui était gentil, je ne savais pas qui était méchant. Je n'ai pas attaqué, sauf au pire moment. Et en plus il fallait que j'attaque l'ange, donc il avait deux cœurs en plus. Il avait une Sharkness 4 pendant que j'avais une Sharkness 3 et il avait deux cœurs en plus, je n'avais pas gap au début. Tout était de ma faute. Je n'avais donc aucune chance. Mais un jour je prendrai ma revanche et là, ça sera de sortie. Et ce jour-là, j'espère que vous serez là, sur Twitch et sur YouTube. Mesdames et messieurs, passez une bonne semaine, on se retrouve toute cette semaine en stream, et samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, mes chers compatriotes.